Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B boy 45 Comment allez-vous, les amis Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Star Wars. Waouh Jedi Survivor. Excusez-moi, j'en perds carrément le jeu tellement euh, c'était tendu. Euh, et on est donc parti. Point de compétence obtenu. C'est la base, évidemment. Comment bien commencer un épisode Et lui, le frérot. Hop Allez, dégage là-haut. Adieu Adieu c'est bien ce que je pensais. Donc, let's fucking go. Euh, y a... Oh, attendez, il y avait rien à les récupérer là-bas. Mais si, bordel, mais si, il y avait un truc. Peu... Bougez pas, je fais tout le tour, rien à péter. Oh, je l'ai régalé. Ça a marché. Continuons d'avancer. Je l'ai régalé. Ok. On fait encore le tour parce que là-bas, il y a un coffre. J'allais louper ça. Ah, d'accord, c'est de l'autre côté. Merde. Mince plutôt, excusez-moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gémé de commentaire. Je vous le dis d'avance, voilà, ça fait toujours être comme des Sachez-le, hop. Et on va les récupérer. De ce pas, le petit coffre qui m'attend là. Allez, également, on a quoi là On a euh, cross diligence, incroyable. En termes de diligence, on commence à être très très bon. Donc, c'est parti euh, le jeu est toujours aussi fou, on est toujours dans ce fameux complexe euh, au fond de la forêt Et je vous cache pas que je sens qu'on se rapproche de la fin En tout cas ça fait très temple, ça fait très Zelda et je trouve que c'est trop trop bien fait euh, On peut aller à gauche, ok on peut aller tout droit Donc bah vous savez quoi on va plus aller tout droit pour le coup Je me demande depuis quand il était coincé dans ce truc On dirait que cette drôle J'sais de matière pas. peut prendre différentes formes mais il m'en doit une... J'espère que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses. Il m'en doit une, il m'en doit une. Et j'espère qu'en haut de la tour, on va avoir une dingue en termes de récompenses. Très bien, on commence par un coffre, j'aime quand on commence comme ça. Commençons par les choses sensées et concrètes. Et les récompenses sont beaucoup plus satisfaisantes, je trouve. Euh, le bas du chasseur, très bien ça, je suis très content. Avec toutes ces couleurs. Ok, allez, vas-y, emmène-moi une michette. Pourtant, personne peut entrer y regarder. Défends-moi. Je pas des questions ne fait pas partie du boulot. Mais non. Mais non. Maintenant, votre supériorité! Ok. en ont après toi. Ok. Allez. allez, let's go. Ouh, allez, ça commence plus d'obing. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans On avait beaucoup de choses. On avait euh, cet espace qui n'est pas envahi de ce, ce type d'insecte ou je ne sais quoi. Ou quoi ou qu'est-ce Un man ici mort. Ok. Mon oiseau qui m'attend là-bas. Un long couloir sur la droite qui peut être un raccourci en vrai, il y a de fortes chances. Non, c'est de là où on vient, alors peut-être un coffre. Un disque de données de la Haute République. Ok. Z saura quoi en faire. Je prends, merci beaucoup. Ça suffit, j'en voulais pas plus. Là, peut-être déverrouiller un un sacré raccourci. Bien sûr, c'est évident. Ah oui, c'est même un très beau raccourci ça. Euh, j'y avais même pas pensé à venir ici, superbe. Ici OK. A ah, toujours cette forme de des insectes, une nuée d'insectes très bizarre. Une nuée d'insectes ou autre. OK. Très bien, bah écoutez, euh, si, euh, si je suis encore doté d'un cerveau, il me semble que je prends la boule là-haut, là, au milieu, voilà, plus vraiment besoin, Allez, ok, ça, ça peut coûter cher pour le retour, putain, comment, attendez, Je connais ça. Okay. C'est la même technologie que celle de la salle de Z. On n'est plus très loin. Euh... Oh, C'est relou. s'intéresser à ce complexe encore des droits allez on prend un ascenseur est l'intégralité du complexe bd voilà notre dernière étape si la clé de tan alors existe alors elle doit être là et sinon c'est que z a vraiment pété un câble ça, va, ça, ça sent pas bon ça elle hein. de rééducation ça ça sent pas bon les amis hein. euh, il est temps peut-être de s'attribuer les points de compétence euh, Qu'est-ce qu'on peut se mettre là, si je peux me permettre cette expression. Uh -huh. D'accord. Appuyez sur triangle en l'air. Ok. Et niveau force, niveau force on n'est pas si dégueu que ça. On augmente la durée des attaques des ennemis confus. On va augmenter la durée. Ça me paraît pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre bah, Strictement rien. On est parti. On est parti. On est parti. Une petite save, ça fera de mal à personne. On récupère sa foule, euh, sa foule stamina. Et je pense que là, on va affronter un boss hardcore. Je me suis emballé. Ça a marché. On dirait que le complexe s'active. C'est l'heure de vérité. Ok. Ça sent pas bon, hein. Bienvenue à Tanalor. C'est magnifique. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. <rire> Difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'Abysse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi d'Agan Guerra se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. <rire> Comment pourrais-je refuser Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh Fais attention on pourrait croire que tu es devenu humble. Ok, ok, ok, ok. Là on est dans quoi là Des souvenirs Ouah, attendez, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc à gauche, un truc à droite. Ok. De toute évidence on ne peut pas aller à gauche, il vaut mieux éviter du moins. Qui se passe La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Le Jedi, en on dirait construire un pervers sexuel. Oui, c'est aussi ce que je pensais. Ok, donc ils vont construire un temple Jedi. Très bien. ça pas le juste hein. Oh. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie Santari et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalor. Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème Notre temple sera un bastion pour l'ordre. Ici, à la frontière galactique. L'Abysse bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Hmm. Mmh, ça sent le guet-apens. C'est très bizarre. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du Conseil ne sont pas réputés pour leur jugement actif. Surtout, Maître Rancis. Mon duel avec le Jendai n'a pas pris si longtemps. Et pourtant, tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Et le Conseil aussi. Aie confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a Tu ne devrais pas être ici. une bonne personne. Moi, c'est Cal. Cal Kestis. Et tu dois être Dagan Guerra Oui, c'est moi. Tu es un Jedi Oui. Mais les choses ont changé depuis ton départ. Un Seigneur Sith a corrompu la République. Il en a fait son Empire. Ils ont détruit l'Ordre. Et ils traquent ceux d'entre nous qui ont survécu. Mais… Tu es libre. On peut les affronter. Ensemble. Lui, je le sens vraiment pas lui. Je dois retourner à alors Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as atterri ici On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... Ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Et nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Thanalor et refuse de mener la contre-attaque. Ils ont renoncé Oui. C'était ma découverte Mon foyer, ils voulaient que je fasse une croix dessus Dagan, attends. J'ai dit non, j'ai été trahi par celle en qui j'avais une confiance le en... Non, ah arrête ah Qu'est-ce que t'as fait C'était évident Tu gaspilles ton énergie. Tu débutes, okay. non Ok, sois témoin de la périmale puissance. Allez Ok. Ok, nickel. Ok. Oh, je suis trop chaud. D'accord, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre. Euh... Putain, mais je sais pas parler, frère. J'ai compris son pattern. Ok, j'ai compris son pattern. Mais là, ça va, je pense, changer. Espérer toujours. Ok donc son pattern a déjà changé, hein, vous l'aurez compris. C'est tout. Ok, très bien. Uh -huh. La peur. pas. Une blessure. La vache. Féble. Ok, bien ça. C'est bien ça. Que tu es faible. Je veux apprendre à lancer mon symbole laser même si, normalement, je sais le faire Je ne retournerai jamais en prison. ton ennemi il ne reste plus que nous qu'est ce qui t'est arrivé oh. je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça attends de Tanalor. Retour vers le présent Dagan Comment elle aurait pu confier Tanalor à quelqu'un comme lui ben C'est terrible, on a libéré le mal. On a libéré le mal. Nouveau pouvoir Ah, santé en plus. Bon, C'est mieux que rien, je peux vous dire que je prends. Euh, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors qu'allons-nous faire c'est chiant ce qui se passe. Ok, et là qu'avons-nous euh, Tout ça est bien embêtant. On repart par là, genre Comme si de rien n'était Bon, bah allez, hein. Allez. On a quasi pas perdu de vie. Honnêtement, plutôt cool. Euh, j'ai quand même l'impression que Fallen Order dans ses débuts était un petit peu plus complexe. Après, bah, j'ai je... fini Fallen Order. Donc, par conséquent, j'ai eu quand même l'entraînement de Jedi Survivor. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait Fallen Order et qui se lance dans Survivor euh, meurt un petit peu plus Je sais pas, en vrai, c'est très. Euh, c'est tant de questions, hein, bien évidemment, qu'on s'envoie là. Sans jamais avoir vraiment de réponse. Oh, trop bien. Attends. Attends, comment ça Ça veut dire qu'il n'y a plus rien là qui traîne Ah Attends. pas d'ouverture. Je ne suis pas une menace. Continuez à lui mettre la pression. Je me souviens. moi Je tout le Allez, dégage. Oh merde. Attends, reviens par là. C'est bien ce que je pensais. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est les problèmes, ça. Hein. Ouais, on a toujours les problèmes aussi ici. Hein. Euh... Trop où aller en vrai. Il faut juste revenir en arrière. Ça me paraît presque bizarre. Bon, je suppose qu'il faut revenir. Je suis pute, je dirais même qu'il faille revenir en arrière. Pourquoi pas Écoutez, on y va. On a plus grand-chose à faire derrière. En tout cas, le combat s'est plutôt très bien passé. Avec une bonne gestion de ma part, je ne vais pas mentir. Oh, merde On vient par ici, toi. Okay. Très bien. Allez, superbe. Écoutez, c'est terminé pour le complexe, je pense. Non, oh, abusez pas, les gars, abusez pas. Je vais vous arracher la gueule, ça va vous faire tout, tout, tout drôle. Oh, on a un petit atelier. Indisponible en combat Quel dommage Ok Non mais c'est pas On a loupé quelque chose non On a le gros rayon maintenant Non non non non Non non non non je voulais pas faire ça Euh je voulais pas faire ça Je voulais pas faire ça C'est pas vrai Qu'est ce que c'est Ok, très bien. Si, bah écoutez, bah je pense qu'il faut, euh, faut juste partir. Hein. Ah non, mais même pas. Même pas. C'est pour un putain de coffre. Attends, mais c'est quoi ce bordel Le chasseur le haut, cette fois-ci, trop bien. Euh, c'est quoi ce bordel, les gars oh, on peut partir Mon objectif était là-haut. Oh non. Allez, on fait demi-tour. C'est bien ce que je pensais. On a loupé quelque chose. Bon, par contre, on est revenu pour un coffre. Ça, c'est pas plus mal. Je sais que vous, ça doit vous faire vriller. Attends, mais je suis fou. Il, il me suffit juste de faire ça. Ah oui. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh non putain, je les ai fait réapparaître, non c'est bon. Attends. Bah oui, bah oui, bah oui Ok. On y va l'artiste. Vous avez vu, on les entend ronfler de loin. Hein. Allez let's go on est reparti Faut monter hein c'est ça Allez on va y arriver On va y arriver on va y arriver Comment j'ai pu louper un vaisseau je, je sais pas J'en ai aucune fichue idée C'est pas bien grave Là peut-être Non Qu'est-ce que c'est What the fuck j'ai loupé un truc de fou C'est là Je dois être teubé Comment ça C'est littéralement à l'autre bout. Ok. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Parfait. On aurait pu tourner très longtemps. Trop longtemps, je dirais même. Qu'est-ce qu'on a là Ça a l'air incroyable. Laissez-moi ressentir ça. Annalore était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es. Ok, point de compétence obtenu. Merde, je me suis trop éloigné. Excusez-moi. alors était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es vraiment, Dagan. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. Voilà. Ça c'est fait mon petit pote. Ah, allez. Bon bah les amis, on rentre au bercail. Malheureusement euh, on a et juste libéré a le mal. Je me demande si Grise ont réparé le Mantis. Oh, J'ai pas l'air plus stressé que ça d'avoir libéré le mal pour le coup, donc pourquoi pas. Ok, rendez-vous sur le mantis. Très bien. Alors, point de compétence. On va commencer à se le mettre en survie, si je puis me permettre. Ça pourrait être, je pense, plutôt pas trop mal. Euh, augmente le niveau de santé max. Bah, go, en vrai. Go, go, go. La santé, c'est cool. C'est très, très cool. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis... À la prochaine pour la suite de notre aventure Bisous tout le monde, bye bye